Alors, papoule est un poulpe. Il a plein de, de tentacules, donc euh, voilà, il va pouvoir euh, faire plein de choses et ça laisse euh, l'imagination quand même euh, courir. On pourrait imaginer qu'au compte de couleur, on ne, sait pas, on ne sait pas nuancer très fort, on, on ne sait pas donner beaucoup de volume, mais si je prends un autre, un autre verre, tout de suite, ça va amener un peu plus de volume. Je l'ai aussi fait un peu de la barbe. Et puis la petite joue. Et voilà. Papoupe. Alors, papoupe, il vit dans l'océan. et a trois petits poulpes. Ça ce sont les petits. Ipapulpe et les trois petits poulpes, ils vivent dans un coquillage. Bon, un gros coquillage aménagé avec tout le confort moderne. Ils sont au fond de l'eau. On vont rentrer tous les trois à la maison. Ils ne vivent pas tout seuls puisqu'il y a aussi des poissons qui rentrent chez eux après la journée décolle leur cartable sur le dos et voilà ça me donnerait l'occasion de manger 8 fois plus de chocolat j'adore le chocolat je préfère plein d'autres choses aussi mais quand même le chocolat c'est tellement bon une première tablette de chocolat, une deuxième, une troisième qui attend d'être mangée. Une tablette il reste juste un petit bout. Peut-être une autre chose qu'un chocolat, un petit gâteau peut-être. Hein. Ça c'est très bon aussi. Et voilà. Il y a d'abord la tête, qui a une forme un peu de poire, comme ça. Ou un peu d'ampoule, en fait, si on veut. Hein. Deux yeux bien ronds. Une bouche souriante. En tout cas, là, il est souriant. Et puis après, c'est là qu'il ne faut pas se tromper. C'est huit tentacules. Et alors, elles peuvent aller dans tous les sens. Et voilà. Ça, c'est l'étape crayon. Et puis on va le colorier en appuyant plus ou moins fort sur le crayon à certains endroits. On peut laisser un peu de blanc sur le dessus de la tête. Alors, prendre un vert un peu plus soutenu, on va le superposer au vert d'origine. On peut aussi mettre un petit peu de rouge au centre de la tête, comme ça, très légèrement. Ces petites joues. La petite barbe, on peut renforcer un peu le, le contour avec le même crayon. Et alors, des effets roue. Et papoupe vous dit bonjour. Voilà.